Waouh La cafetière s'est prise pour le réveil matin et pétarade. À 5 heures, ça fait un drôle d'effet dans un studio de 25 mètres carrés. Charles, héberlué, se frotte les yeux et quitte son lit, le t-shirt remonté au-dessus du nombril. Les Canaries, bien au chaud dans la petite volière aménagée au fond de la cuisine, en ont le sifflet coupé. Les trois oiseaux n'ont jamais assisté à une telle scène, et le vacarme de la maudite chose survoltée les tétanise. Pour se sentir moins seul, et surtout moins bête, sans leur doux pépiment, Charles allume la radio, et c'est alors que, redoublant de rage, la cafetière s'affole de plus belle. D'agressives lueurs rouges clignotent, et l'effet d'un mini-laser verdit les murs du sol au plafond. Un sifflement strident retentit. On se croirait en pleine fête foraine, « Les voisins ne devraient pas tarder à aboyer », pense Charles, mi-contrarié, mi, mi penaud. Dans sa précipitation à vouloir débrancher le maudit engin en vue de redresser une situation compromettante, le jeune homme se prend les pieds dans une chaise et s'affale sur le carrelage, devant le regard ébahi de son chat. Minou ne bouge plus, c'est à peine s'il ose respirer. Il en oublie jusqu'à la toilette qu'il venait d'entreprendre avant la catastrophe. Minou ne sait ce qu'il aimait le plus l'étrange comportement de cette cafetière diabolique offerte à Charles par un quidam féru de nouvelles technologies, ou la position horizontale, grotesque, du jeune homme sur les tomettes de la cuisine, entre l'évier et le frigidaire. Minou se surprend à rêver à la cafetière de Mamie, une souriante dame d'à peine soixante ans. À des centaines de kilomètres d'ici, aux masses familiales nichées dans les collines ocre et odorantes de Rustrel, au fond d'une immense cuisine au parquet ciré, la sympathique cafetière de Mamie est bien plus digne que l'affreux percolateur de Charles et ne démarre que si la maîtresse de séance l'y autorise. C'est Mamie qui décide. Éminou apprécie alors, en connaisseur, la très agréable odeur d'un précieux café à l'italienne qui envahit toute la maison provençale où le petit félin et son maître passent de chouettes mois d'août depuis quelques années. Les grains d'arabica ont été amoureusement broyés par un joli moulin aux vibrations légères, puis le café servi par des mains humaines et habiles dans des tasses de fine porcelaine. Minou frémit d'aise devant cet agréable souvenir. Chez mamie, point de ces vilains robots miniaturisés n'offrant, une fois le suave breuvage versé dans une grossière tasse en verre, qu'un liquide marron sans âme ni saveur. Pauvre Charles, que n'est-il né au XXe siècle? Minou pense que dans les années 80, bulles de savon et paillettes formaient idéalement une seule et même norme respectable, et donc respectée, que le disco de Mamie menait la danse, toutes les danses, qu'avec ses boucles blondes, elle était le sosie de la ravissante Olivia Newton-John, et que les démons descendus de la planète Senseo ne s'invitaient pas dans la cuisine d'une ménagère lambda ou d'un stupide comptable prénommé Charles. Quoi qu'il en soit, le jeune homme gît à présent sur le sol, un vilain rictus à la commissure des lèvres, une énorme bosse sur le front, la tête baigne dans une flaque de sang. Minou s'approche, renifle l'hémoglobine, y plonge le coussinet de sa patte gauche, le porte à son museau, lèche de la pointe de sa langue, puis vaguement écœuré regagne le canapé et reprend sa toilette en toute tranquillité. Plus rien ne viendra le déranger car cette peste de cafetière s'est figée dans le silence au moment précis où Charles rendait l'âme.